La légende raconte qu'en des temps pas si anciens que ça, un dieu sombre de la moto fut réveillé de son sommeil par l'odeur pestilentielle de la mort. Émergeant du volcan Azo qui était sa demeure, il suivit du regard la colonne de fumée qui charriait ce parfum de chrome brûlé. Sur la terre, les hommes abandonnés des dieux offraient à la morsure sans pitié des flammes multistrada, cross toureurs. Adventure 1050 et autres traits dans 19 plus. et aussi des armées, comme ça, juste pour le plaisir. Touché par ce sacrifice et le désespoir des hommes, le dieu solitaire s'enfonça une clé de 17 dans le torse et en retira son cœur. Et même séparé du corps qui était son hôte, et deux ventricules parallèles continuaient à battre. Faisant fi du samplon 98 qui s'échappait de ses veines, le dieu des ténèbres forgea dans la lave du mont Azo un cadre double berceau pour accueillir l'organe toujours plein de vie. Il chaussa sa création d'une paire de roues, en 21 à l'avant et en 18 à l'arrière. Puis, descendit sur terre offrir son cadeau au monde des hommes et sa voix roula tel le tonnerre jusque de l'autre côté du monde ceci est l'Africa Twin montez-la et roulez sur le bitume ou le sable la terre ou la glace roulez et jamais ne cessez et la liesse des hommes résonna jusque dans les cieux. Puis, avisant l'un d'entre eux qui glandait là, Orfèvre de son état, Il loin son front de semi-synthèse et lui parla en ses termes. Tu sculpteras pour moi une relique à la gloire passée du véritable étrel, Afin que plus personne jamais n'oublie l'esprit de l'aventure. Et tu offriras ce Graal à un frère, Qui lui-même le transmettra à un frère, Et il voyagera sans cesse jusqu'à la fin des temps, pour rappeler aux hommes que les dieux veilleront sur eux tant que la flamme du road trip brûlera en leur cœur. L'orfèvre leur travailla huit et des semaines, des mois durant, pour sculpter dans les matières les plus nobles un moteur de un symbole de l'esprit du Très-Haut pour les siècles à venir. Et c'est ainsi que je deviens le récipiendaire de cet artefact ainsi que de la mission sacrée d'en faire profiter le monde de tous amis.